La personne derrière moi est la personne qui sublime toutes les vidéos que vous regardez yeah. Voici Matteo mon monteur mec, Comment vas-tu hein. Tu tournes dans une vidéo que tu vas monter <rire> c'est lui le magicien Avec qui je travaille depuis plusieurs mois maintenant, Depuis janvier c'est ça ouais, Depuis janvier c'est lui qui monte l'essentiel des vidéos sur ma chaîne Je suis très content de le recevoir aujourd'hui Donc je lui ai dit viens un week-end etc à Lyon Avant d'aller, bah, avant que j'aille au, au Portugal et tout, Histoire que tu puisses venir voir le local Découvrir la ville aussi tu vois Il vient d'arriver tout à l'heure Il a pas encore eu le temps de, de vérifier tout ça Donc je lui ai présenté bah, le local euh, voilà, hein, Qu'il a, qu a filmé, monté, monté, monté Encore et encore sans pour, sans pour autant le voir Le côté de Thomas tout ça machin Et lui il m'a dit qu'il le trouvait plus grand Qu'en vidéo Carrément ça change. Ça change ouais. Parce que ouais, tu vois, c'est 2 fois 30 mètres carrés, c'est vrai que ça peut ne pas paraître ultra bien, surtout quand c'est encore un peu bordélique, hein, tu vois. <rire> mais en réalité, si, si, c'est assez fatos, ça c'est cool. Mais il n'est pas le seul aujourd'hui, on va également recevoir l'alternant numéro 1. L'année prochaine, Zach aura pas un, mais deux alternants. En plus du chef édito, j'ai pris quelqu'un pour la technique. Et cette personne, c'est celui qui était déjà venu filmer la vidéo où je mangeais des pâtes, là, en février, un truc comme ça. Et donc du coup, bah, il m'a demandé, ça s'est bien passé, j'ai dit ok, on va travailler ensemble monsieur. Et, et bah le voici, regardez. Eh, hey, bah va bien dire bonjour monsieur! Non, ça va mon ouais. Ça va okay. Ouais, ça va, salut tout le monde, j'espère hey. que vous allez bien. Voilà, voilà, c'est assez cool. Donc je lui montre le local également pour la, ouais, vous allez, oui, la, pour la première fois. fois que... C'est lourd, le... Ah ouais, c'est archi lourd, tu vois. Ah c'était moins grand, tu vois. Ils disent tout ça! Ils disent <rire> tout ça, je pensais que c'était moins grand, Ouais, c'était grand. Genre j'ai encore reçu des trucs. Aujourd'hui, nous allons installer le bureau. Donc on va mettre le bras articulé des écrans. On va allumer les PC, histoire de check un peu. Puis après, j'emmène tout ce beau monde. On va faire un tour. Comment ça Oh, bah enfin, juste aller un... se poser à côté, non, hein, t'inquiète, rien ah, je... Il est dessus. <rire> donc euh, j'étais en train de présenter au monsieur comment je voulais que ça s'articule. Donc euh, le setup sur le côté, ici à côté émission, donc euh, qui serait à peu près là, tu vois. Et il m'a dit qu'il a fait un mood board. Genre, je, je suis curieux de savoir ce qu'il a fait. Mais c'est bien, vous voyez, entreprenant, ça c'est ce qu'on aime. Le voici le voilà, le local mood board. <rire> le local moodboard, qu'est-ce qu'il y a de beau là Vas-y, explique moi En gros, le projet, c'est quoi Je le montre du coup à la caméra. Ah, On va faire des panneaux comme ça. Soit USB, soit des panneaux euh, autres, genre des bois un peu plus... Euh... Thomas, il m'en avait parlé. Thomas, m'en avait a... parlé. Donc toi, t'imagines genre deux plantes ou deux trucs pour tenir, un gros vrai panneau de bois dessus. Faire plusieurs émissions ici. Ouais, tu vois, plusieurs émissions, ouais. même, même en plus un décor de vidéo, tu vois. Effectivement, pas. un truc interchangeable, c'est pas mal. En gros, moi, là où je travaille, c'est l'emballage industriel, donc ouais. j'ai des gros panneaux de bois. Faudrait-je voir avec euh, mon patron. Mais il pourrait, je pense, me fournir des petits trucs. Ah, Laurent, si tu vois, me permet. <rire> voilà, c'est juste le, la, la présentation. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en gros, euh, ça sera du coup sur des roulettes. Ok. Comme ça, en fait, tu mets tes panneaux, tac, après t'y ranges. Tu genre à peu près un autre décor. Un peu comme euh, à Hollywood, tu vois. Ok. Genre t'as plusieurs euh, décors, tout ça. Et tout donc ça. soit là j'arrive, je tourne ma vidéo, je repars, je fais une émission, soit ouais, j'en fais une autre, ça. machin, nana. Donc en gros voilà, ça fait des roulettes comme ça. D'ailleurs, t'as avec des story, comme ça, des stories. C'est pas mal hein Regardez le prototype, ça, ça, ça rendrait comme ça, c'est bon, sûr. Voilà, c'est fait sur Illustrator à la zone, mais. Non, voilà. En fait, tant qu'on saisit l'idée, ouais, voilà. c'est bon. C'est pour te montrer un petit peu pour pouvoir te projeter. Ouais, oh, c'est pas mal. Donc, hein. du coup tu mets des roulettes. Après du coup j'ai fait des moodboards par rapport à du coup ton bah, local principal. Ok. Donc après en fait je sais pas vraiment monter. coups. Donc après du coup j'ai fait plusieurs styles. Donc ça ce serait pour le décor principal Genre euh, hors jeu par exemple, ça pourrait être trop bien vendre, tu vois, genre un gazon sur le mur et tout, tu vois. Le petit gazon sur le mur. Moi j'aime bien le côté là comme ça, un peu cubique. Ouais, bah, je pensais que c'était ça que tu t'allais aider, tu vois. Ça, le troisième, tu vois, un peu l'étagère, etc., ouais. c'est un peu classique. Ouais, c'est un peu. Ça fait très JDG. Euh, ouais. ouais, ouais, voilà. Est voilà. Sauf qu'ici on n'est pas JDG. Ouais, voilà. On est sac ouais, ouais. <rire> On <rire> fait pas ses vues. <rire> ça, je rigole, je rigole. Avec du vrai, moi je verrais bien genre des LED ici là. Ouais. Avec marqué genre sac d'ennemis. J'ai voulu faire mon logo en LED à un moment, ouais. tu sais ça coûte combien c'est 100 balles après. 600 balles. Ah, ouais. euh, 600 Et balles, J'ai en en euh, on... vu ça. Hein. <rire> oh, j'étais la rouille, attention. <rire> Là, c'est Z-Story du coup, Ouh, le décor. Donc en gros, je, je... voilà. Pour... Ah, l'idée enquêteur un peu. Ouais, exactement. Du coup, en fait, ah, je... il valide. Ça fait plaisir de ouf. C'est propre. Hein T'as vu par exemple, par rapport à un truc que tu vas faire, bah, peut-être ajouter un accessoire, un truc comme ça, pour que tu vois, il y a une... un vrai storytelling, tu vois. C'est bon ça, c'est pas mal. Tu vois, Radio Street, je trouve ça, ça, ça a un rapport. Après, je kiffais le canapé comme ça, c'est vraiment. <rire> oh, oui. ça, ça, ça est chaud, mais <rire> ça va être Elle Je regardé Alors, regardez, là, la, la LED ici, j'ai dit pète sa mère. Le on air <rire> ici, radio. Alors, alors, par contre, le canapé lèvres, <rire> le canapé de c'est quoi Zou -Zou -les. ça coûte, 1600 balles. Oh, <rire> oh, j'ai fait tomber, mais par contre, j'aime bien, genre, le, le mood que ça rend, tu vois. Genre, avec les LEDs et tout. En fait, j'ai plus pris par ça. Et le logo Radio Street en LED, je trouve limite, serait lui qui rend le mieux, tu vois. Ouais, ouais, c'est ouais, génial. Parce que moi, tu vois, il y a aussi un truc qui va arriver sur ma chaîne à un moment. Et euh, ça, ça, je vais le voir avec Thomas incessamment sous peu, limite, okay. peut-être avant de partir en Portugal. J'ai envie de refaire ma DA de ma chaîne, enlever le Zach Nani, m'appeler que Zach. Et que la photo de profil YouTube, bon. ce soit ouais, voilà soit une ouais. photo, un truc cool, machin, tata. Donc en fait, mon ancien logo, qui est celui que j'utilise depuis 6 ans, ça y est. C'est ouais, KO, machin. Ouais, voilà. C'est euh... gaming. <rire> <rire> c'est gamer. C'est gamer. <rire> Par contre, il avait été fait par Cise, hein, Cize ouais, ouais. vous le connaissez pas, enfin, ouais, je pense ouais, que sûr, certains le connaissent, ouais. tu vois, celui qui a la marque et tout, et si, il me l'a fait, il, ouais. 6, il me l'a fait il y a 7 ou 8 ans, donc le goût commence à faire vieux, donc je me dis, tu ouais. vois, m'appeler Zach, parce que personne m'appelle réellement Zach Nani, tu vois, il y a de très bonnes idées, on va ouais, travailler dessus, cool. on va cool. travailler dessus. Vous voyez, on est avec des personnes euh, entreprenantes, c'est lourd ça. <rire> J'ai déjà réussi à le faire en solo, à trois personnes on va pas galérer. Hein Et si on galère à cette étape, auquel cas tu sens qu'on est promis à de grandes choses. Les messieurs ils ont pas pu, ils ont pas pu se retenir. Ils ont voulu ouvrir la caverne d'Ali Ça, c'est quoi du coup tapis Ça, c'est nos grands amis de Logitech souris. qui m'ont offert plein de trucs. Donc, tapis de souris, clavier. Donc, le clavier Logitech 915, c'est celui que j'utilise chez moi. Donc, c'est un mécanique, etc. Il est vraiment incroyable. Ah, c'est cool. Ah, bah, ça, je l'adore. C'est celle que j'utilise depuis des années, la G502 Wireless. Donc, elle était déjà dans ma vidéo setup. Ils m'ont offert également bah, du coup le tapis de souris, la petite Brio 4K. Donc, ça sera une cam un peu annexe, tu vois, mm. en plus de la cam que j'utilise pour essayer peut-être ouais. de montrer une autre POV. Avec ça, ils m'ont mis un casque et également le micro donc okay, ça c'est les grands amis que le tu le les... je te laisse te déballer c'est ah, ton cadeau hein. c'est le g pro ah, alors fait en termes de packaging ils ouais, sont ouais, pas, pas ce qu'elle dire le packaging tu le vois comme ça tu te dis bon c'est quand même c'est pas de la camelote, et alors ça par contre tu vois ah, c'est un... tout nouveau je m'y attendais pas on en avait parlé mais j'ai pas regardé un micro. Et ça, tu vois, ça fait un cinquième micro, du coup, donc ce qui est top. Et à voir dans comment est-ce qu'il passe, parce qu'en plus, c'est un XLR, etc. C'est-à-dire qu'il peut se mettre dans la table son. Je crois qu'il des vidéos, ouais. là, on checkera, on checkera On chose. ça. Dans ce cas, des grands cœurs sur vous, Logitech. Vous êtes de, de grandes personnes. Vous habillez le local. Ouais. <rire> Installation en cours. Attention. Les écrans après les bras. Work in progress Premier écran Let's go Premier rendu, les amis. Les écrans sont installés avec le bras, etc. Donc, double écran. Là, on a bien pris l'espace, etc. Écran principal, deuxième écran. Et ça sera l'écran du stream. Donc, c'est là que je verrai le chat, où je vous verrai parler, tout ça, machin. Mais ici c'est bien l'espace perso avec euh, du coup la place derrière moi et l'autre espace qui sera lui voué à autre chose. Work in progress. Tu ah, sens ça pour moi. Ouais tranquille hein. T'as vu Oh il l'envoie quand même. Ouais, ouais, ouais. À il A l'intérieur il envoie. Avec le reflet vous voyez pas exactement, normalement ça devrait s'allumer je pense. Mais ça 3070 pour miner du bitcoin. <rire> ça va t'as passé une bonne journée Ouais j'ai reçu ma PS5. Ça ah y est! Yeah. J'ai quitté la PS5 pour venir ici quand On lui a jamais demandé. Hein. J'ai aussi la PS5, j'ai fait quelques photos tout à l'heure euh, sur ton fond, tu veux. Je fais une vidéo ah aussi non. sur la PS5. Sur ton fond, on va faire euh, les non. photos qui serviront à redesign ma chaîne YouTube. Non? Tu veux que je, je paye? T'inquiète, on fera ça. On <rire> ça, y a, a J'ai toujours... avancé tous les frais d'ici, hein! <rire> J'ai pas mis un seul sentiment. Bah va, je rigole, je rigole. rigole. Regardez-moi ce matos. Ça sent le 9 Ça sortait le 9 avant que Thomas il arrive, Thomas il s'en a transpi. Oh bah super suis... <rire> Je sors le ma c'est pas, me... ah, pas du Apple, c'est éclaté. C'est pas du Apple, c'est éclaté. Thomas il paye pas 1200 euros tous ces articles, il sent pas bien. C'est totalement rien en plus. Tu vois ça Ça, ça me donne envie de game. Tu vas me le retirer <rire> ou merde ce plastoc là On voit rien la caméra. Ça, ça me donne envie de game ça c'est ah, ça C'est parfait pour cacher les traces que t'as fait euh, sur, mon, euh, sur mon bureau avec le couteau. Va rentrer montrer Ah la soirée. Le couteau... Vous euh... voyez oui, le couteau de Zach là qui lente, <rire> ben, Regardez. voir, je vous montre. Ça euros une semaine. Hein. J'ai pas fait encore un seul truc dessus. Hein. Ça c'est Zach qui couvre un citron. Voilà, ouais. ça rigole. Et nous voici avec un grand tapis de souris qui... Thomas euh, Il faudrait de... trucs de compétition mais... Euh... C'est si c'est quoi, mais il faut mettre un coup de couteau là-dedans. Oula Dans le tapis. Dans, dans le tapis, pas dans le carton. Genre, tu... Tu pètes le tapis oh Thomas Thomas Thomas détruit les produits Je suis coupeur de carton, faire office. Logitex, ils sont pas cons ah. C'est en mode de merde. c'est con, il tire sur le carton qui okay. <rire> est... Il tire, il, le le le les... dans il tire le carton dans l'intérieur, il tire le ah. carton! C'est pour ça des montagnes sur ton statut. Idéal pour jouer ou aller à la plage, c'est au choix. Et il est assez fat, c'est ça, j'aime bien. Oh là là, regarde-moi ça, Mathéo. Regarde. Hop. Ça t'inspire pas? Non, mais Ouais, c'est ça, je vais le faire. Regarde. Ça ne t'en. Mais c'est. C'est Apple, ça c'est Whirlpool. Ouais, <rires> ça c'est des les marques d'excellence. Euh, il oui, y a bien. des grandes choses qui vont être faites ici. Ouais, PC, voilà, en dessous. Ouais. Donc on n'a pas le choix, hein. les deux seront en dessous, un de chaque côté. Ouais. Euh, du coup, le tapis de souris, souris-clavier, les deux écrans qui sont mis en place, ouais. donc c'est propre. PC principal, PC de stream, euh, le bureau il, qui monte et qui descend. Euh, il, il est allumé Il est allumé ah, euh, tu en En fait, si tu veux, à des... <rire> Pas chaise. Ça, Il y aura la chaise, mais la chaise elle est chez moi, et devine pourquoi elle est chez moi Parce qu'il y a un mec qui a pas... Voilà, parce que j'ai un ami à moi qui a un gros doger. Il <rire> s'appelle Kevin Garcia. Kevin Garcia t'entend bien. Non Et donc du coup moi aussi, de temps en temps, en fait, en live, je me dis le matin... Souvent moi je prends 30-40 minutes pour pré-live. Ouais voilà les mecs, on est sur la matinale de Europe 1. Bah... Je, je, peux... je peux le faire il y a beaucoup de choses qui sont faisables. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, la vidéo. Alors, l'outro était un peu prématuré, mais on a encore déballé d'autres choses, les amis. Le bras articulé pour euh, le micro. Donc, regardez, ça, c'est le micro que je vous avais montré. Le bras articulé, on a pris un truc blue. C'est euh, vraiment archi-stylé. On a mis les key Keylights Elgato. Les voici les deux. Oh là là. Avec le méga, et ça, archi-stylé, Stream Deck XL pour du changement de scène euh, XL, mon ami. Et là, franchement, c'est propre. Hein. Regardez. De côté de la pièce. Tu peux t'enlever que je puisse montrer mon setup, s'il te plaît, monsieur En plus, Thomas, il m'a demandé quoi Parce qu'il y a Logitech, ils m'a aussi donné un truc. Merci, les amis Logitech. Ils m'ont donné un micro en plus que je vais utiliser, mais en hauteur, en cinquième micro, quoi, tu vois. Et il veut que je lui prête. Moi, je veux bien te le prêter, Thomas, mais à une condition. Ouais, une seule. Et je te le prête autant que tu veux. Tu fais un bisou. Ouais. Fais un non, bisou. En ah, vidéo, comme ça fais un bisou. Ah, fais un bibi. Ah, <rire> ça va faire des gros... Ça fait des ah, fais un bibi. <rire> Un petit bisou, allez Noomo, t'inquiète J'ai que t'aille tourner l'âme là, là, je... la Non, non, non. Ah, non Par contre, je te jure que c'était pas prévu <rire> Là, c'est bon, tu peux utiliser le micro <rire> Oh, attends, mais le attends, packaging... Mais vraiment, il ouais, attends, attends, attends. Ah oui, mais... Attends, mais c'est un Moi, micro de ministre, ça, monsieur C'est... c'est... c'est... cigare. Oh là là là là là là voilà et c'est le Blue, le, le Blackout Spark. Voilà, voilà, le Blackout Spark pour Thomas. Et ici, le début de mon setup à moi. On n'a pas encore tout branché. il manque un ou deux trucs. Ça commence à prendre forme, les mecs. J'espère que la vidéo vous a plu. Mathéo, deux outros, tu dis quoi <rire> Thomas, merci de ta présence. Je sais pas si on laissera la séquence, bisous. Euh, hein la vie <rire> de ma mère qui la laisse, <rire> tu, tu la laisses. Alexandre C'était bon. ouais. cool Merci bah, okay. Dis au revoir aux abonnés va, à bientôt. Ciao à ciao